Le point, fantasy, le point de Damier avec des augmentations intercalaires. Donc la maille lisière, peu importe comment, droit ou envers. Là, elle est à l'envers. Et l'intercalaire, elle vient se placer entre cette maille-là et la suivante. On relève le fil horizontal. Celui-ci. Je la fait à l'envers parce qu'ici on a un carré à l'endroit ça va être la même chose à l'autre bout c'est ce brin là à l'envers qu'à faire le retour, la lisière, la nouvelle maille, le point normal, la nouvelle maille, la lisière. Je vais recommencer la même chose. Donc ce carré-là est complet, donc on va faire envers, endroit, envers, et du coup endroit. Une maille endroit, une intercalaire à l'endroit. La, manap, la manip, je la remonte et je la prends par l'arrière, il faut juste vérifier que ce soit bien, bien serré ici, je réexpliquerai le coup à l'autre bout, Donc voilà on est à l'autre bout, donc, euh, si je la prends comme ça, euh, pardon, si je la prends comme ça et que je la tricote normalement, ça va faire, ça va faire un trou un jour. Donc, on l'a fait torse. Je fais le retour. Trois envers pour commencer et pour finir, les trois, en... les trois envers à nouveau, la nouvelle, la lisière. Donc, oui, c'est tout à fait possible de faire des augmentations intercalaires à l'envers et avec un point fantaisie.